Je m'appelle Leïla Anis, je suis autrice au sein du projet Filles 2 au pluriel. Le projet Filles 2, c'est un projet conçu par Julie Deliquet, directrice du TGP, et qui réunit les actrices du collectif In Vitro, Lorraine de Sagazan et moi-même, qui sommes artistes associées au TGP. Ce projet-là euh, nous réunit donc autour euh, de trois groupes d'habitants de Seine-Saint-Denis, filles, adolescentes et femmes, euh, autour d'un projet de création qui réunira d'abord les groupes euh, lors d'ateliers de pratiques théâtrales et puis euh, d'écriture de, euh, de, de plateau et à la table, et puis ensuite euh, autour d'un temps fort de, de création euh, qui sera donc mis en scène par Lorraine de Sagazan et Julie de Deliquet. Euh, ce projet Fille 2 a été euh, euh, conçu euh, au départ autour euh, d'un texte, euh, Fille 2 au singulier, euh, que j'ai écrit euh, et qui a été publié en 2013 chez Lanceman Éditeur. Ce texte-là euh, raconte euh, l'histoire d'une adolescente. Euh, il est tenu, euh, euh, écrit sous la forme d'un journal que cette, cette adolescente euh, tiendrait à l'âge de 15 ans. Euh, elle est confrontée à l'exil de l'Afrique de, de l'Est vers la France euh, et elle va euh, être confrontée également au passage de l'adolescence à l'âge adulte euh, et à la question du devenir femme et euh, de la notion de choix euh, dans ce, ce, cette réinvention de conditions féminines nouvelles. Euh, le projet Fille 2 au pluriel, c'est donc la rencontre de ces artistes femmes, metteuses en scène, actrices, autrices, euh, avec des habitantes de, de Seine-Saint-Denis, filles, adolescentes et femmes, autour de l'autodétermination euh, en tant que filles et femmes.